Et puisqu'on est euh, dans l'instant des, des partenariats, euh, nous avons aussi invité un autre grand partenaire pour l'association, qui est euh, le ministère d'Éducation nationale, représenté euh, euh, aujourd'hui par, euh, par Rémi Chintron, qui est euh, expert euh, au sein de la direction nationale, euh, la direction pour le numérique éducatif et qui nous a fait euh, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui également pour témoigner et parler de, de l'action du ministère et donc euh, aussi pointer cette convention qui nous lie euh, depuis 2016. Rémi, c'est à vous en, en image cette fois-ci. <rire> voilà à toutes et tous. Merci Florence. Euh, effectivement, vous, vous l'avez rappelé, le ministère de l'Éducation nationale est, est partenaire de votre association depuis maintenant déjà cinq ans. Euh, la direction du numérique pour l'éducation euh, finalement est aussi à une direction assez jeune hein, au sein du ministère de l'Éducation nationale puisqu'elle a, a été créée en 2014. Et en 2015, nous avons constitué un comité des partenaires, comité des partenaires du numérique pour l'éducation qui regroupe euh, les associations représentatives des collectivités représentations de, de, des représentations également d'élus euh, pour travailler sur, sur les sujets euh, qui concerne le numérique euh, éducatif. Alors euh, ce comité des partenaires, il se réunit en, environ une dizaine de fois euh, par an. Vous faites partie de l'internet, vous avez un siège au sein de, de euh, historiquement hein, au sein de ce comité euh, des, des partenaires et, et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait important parce que nous co-construisons ensemble euh, les politiques euh, du numérique pour l'éducation, nous co-construisons les référentiels, euh, nous venons euh, d'ailleurs de de terminer le référentiel euh, socle numérique de base pour pour les écoles du premier degré. Euh, euh, nous avons euh, réalisé également celui pour les collèges et pour les lycées que nous allons publier euh, très, très prochainement. Euh, nous avons co-construit ensemble le dernier, le dernier appel à projet Socle Numérique euh, pour euh, les écoles élémentaires qui a connu un, un grand succès plus, puisque nous avons reçu plus de 7100 dossiers des communes et des groupements de communes. C'est un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du plan de relance avec à la clé 105 millions d'euros d'aide de l'État pour accompagner les collectivités dans la mise en place de matériel, de ressources de services pour le numérique, pour l'éducation dans les écoles élémentaires. Donc, comme je vous le dis, très grand succès, grâce à vous aussi, parce que vous vous êtes fait le, le relais de, de, de cet appel à projet auprès de vos adhérents, auprès de l'ensemble de, de, de vos réseaux, et on voit que cet appel à projet a concerné un très très très grand nombre d'écoles. Voilà. Donc, nous continuons ce, ce, ce travail hein, sur, sur tous les plans. Le numérique éducatif, c'est une compétence partagée. Service public numérique éducatif depuis 2013 est une compétence partagée entre l'État et euh, les collectivités. C'est la raison pour laquelle euh, eh bien, nous sommes très heureux de, de, de collaborer euh, à travers les instances que nous, avons pu, euh, que nous avons pu mettre en place. Nous avons eu un temps fort en 2020, qui étaient les états généraux du numérique pour, pour l'éducation. Hein, trois jours de, de travail, dont une journée réservée, d'ailleurs, aux, aux collectivités sur lesquelles nous avons pu travailler aussi, sur les modèles de gouvernance que nous avons à mettre en place sur, sur le terrain pour, pour faire en sorte que dans les académies, euh, ce qui existe euh, en, en termes de partenariat au niveau national puisse euh, aussi se décliner. Il faut qu'on se parle plus souvent, il faut qu'on travaille euh, bien évidemment main dans la main euh, pour, euh, pour les usagers euh, du service public du numérique éducatif. Et ça, euh, nous avons également donc euh, défini un certain nombre de, de, de feuilles de route. Voilà. Et au cours de ces états généraux du, du numérique pour l'éducation, d'ailleurs il y a eu 40 propositions, vous pouvez les retrouver sur le site du, du, du ministère, hein, 40 propositions euh, qui, euh, qui sont nées de, de, de ces états généraux euh, et que nous allons euh, mettre en place ensemble. Alors bien sûr, hein, tout va, ça ne va pas se faire en un jour, euh, bien évidemment, mais nous avons déjà lancé euh, de, de nombreux euh, chantiers. Nous avions encore une réunion du comité des partenaires euh, euh, avant-hier et euh, notamment, nous allons lancer un chantier, euh, euh, par exemple, sur la définition euh, des indicateurs d'évaluation. C'était extrêmement important hein, dans toute mise en place de politique euh, euh, publique, euh, de pouvoir partager des indicateurs, des données, puisque les collectivités ont des données, les académies ont des données, le ministère a des données, et nous avons besoin euh, de les partager. C'est extrêmement important, parce que c'est des outils aussi de, de pilotage qui doivent nous permettre encore euh, d'améliorer euh, notre efficience. Voilà, je ne serai pas plus long parce qu'on m'a dit qu'il fallait tenir en, en cinq minutes en tout état de cause, moi je suis très heureux de ce partenariat euh, avec, euh, avec Ville Internet et euh, j'espère que nous allons pouvoir collaborer encore très longtemps euh, dans ces conditions-là euh, qui sont des conditions de, de, de confiance confiance mutuelle euh, et c'est extrêmement, extrêmement important puisque nous travaillons tous dans un même esprit et dans un même but euh, c'est bien euh, euh, l'usager, euh, c'est-à-dire à la fois les élèves, mais aussi les enseignants et l'ensemble des acteurs euh, de la communauté euh, éducative. Merci à vous. Merci Rémi, pour, euh, Rémi pour euh, cette prise de parole. Effectivement, c'est un partenariat qui nous tient à cœur qui est, qui est important. Euh, J'en profite puisque nous étions en retard quelques-uns puisque nous avions le, le CA en parallèle de ce début d'ag ouverte. Euh, Peut-être avec euh, en le faisant en, en parallèle avec, avec Florence pour qu'elle indique, et que je ne me trompe surtout pas là-dessus, les villes, puisque je maîtrise les noms, mais pas forcément toujours les villes, pour vous indiquer le nouveau bureau qui a, qui a été euh, élu. Alors, Je suis euh, renouvelé euh, à la présidence de l'association euh, Ville Internet. Je, je vous en remercie euh, en nom propre. Euh, ensuite, Marc Le Serre, euh, qui représente la ville de Fleury-sur-Orne de mémoire, mais Florence, je veux bien... Florence sur, voilà, sur orne absolument. Voilà, sur orne est trésorier, Emmanuel Allard est euh, trésorier adjoint. partenaire gatine oui. Ensuite, au poste de euh, secrétaire, nous avons Stéphane Delahaye. Absolument, de la ville de Martigues. Martigues oui. Et euh, pour le second dé, Diakité Maca. De Garges-Légonès. Et... Euh, ensuite, nous avons euh, trois vice-présidents, et eux, avec euh, Caroline Zorn, je vais commencer par, par les dames. De métropole de, de, de Strasbourg. De Strasbourg, donc, Strasbourg oui, pardon. De métropole de Strasbourg. Loïdia Damiani. Donc, de Fontenay-sous-Bois. Et euh, Claude Morin. De Noua. Voilà. Voilà euh, ce à quoi il faut rajouter… Euh, la présence de claudie le breton euh, en tant que président euh, du conseil des, des partenaires allez merci euh, merci à tous et puisque tu as le micro ouvert florence je vais te passer la parole pour euh, poursuivre la présentation oui ben, je voulais juste euh, appuyer un petit peu parce que dans cette assemblée ouverte il y a, il y a un certain nombre de personnes qui sont euh, nouvelles qui, qui nous connaissent peut-être moins bien et on n'a pas souvent le, le temps d'appuyer sur le, sur le mode de financement de l'association. C'est une question assez récurrente, donc euh, vous verrez dans la, la slide qui vient que, euh, donc on a, qui euh, est okay, la suivante, mais bon c'est simplement, je ne voudrais pas oublier un point, euh, donc c'est une association loi 1901 hein, qui donc est, est sans but lucratif, euh, c'est important. Toutes les associations d'élus ne sont pas de loi 1901. Euh, donc, euh, Ville Internet l'est. Elle est non fiscalisée, donc. Et elle est financée essentiellement par ses membres, comme euh, l'Assemblée Générale a pu le, le rappeler au moment du rapport du commissaire au compte, qui n'a posé aucun problème. Et les votes sur les comptes ont été à l'unanimité euh, encore une fois cette année. Je crois que c'est ce qui s'est passé à peu près chaque année euh, depuis 23 ans maintenant. Euh, voilà, on a un budget annuel moyen, euh, les chiffres plus précis sont évidemment disponibles à tous les membres euh, de, de 400 000 euros euh, dont euh, l'essentiel, enfin plus, plus d'une grosse moitié, les deux tiers vont aux ressources humaines, euh, qu'elles soient internes avec cinq salariés euh, ou externes euh, avec des collaborateurs réguliers qui ont leurs propres entreprises, structures je pense notamment à différentes personnes comme Anna Melin que vous connaissez pour certains bien puisqu'elle signe notamment les articles du courrier de l'Internet citoyen et qu'elle en a interviewé un certain nombre parmi vous et je la salue, elle doit être des nôtres là en ce moment et puis un certain nombre de, de, de, de, de partenaires assez réguliers prestataires extérieurs notamment sur l'hébergement sur le, le, du site les vidéos, les podcasts, voilà, avec des personnes qui sont techniquement spécialisées et qui sont sur les mêmes valeurs que nous. Donc, euh, je voudrais rappeler que les cotisations des collectivités, donc, qui représentent euh, les moyens de l'association essentiellement, euh, sont complétées par quelques. On l'a vu avec la présentation des, des partenaires financiers, là, que vous venez de rencontrer, euh, pour ceux qui arrivent. Et euh, je les remercie encore une fois la BFM, la MNT euh, et le ministère de l'Éducation nationale. D'autres ministères, de manière antécédente, ont, ont contribué également. Euh, et d'autres viendront peut-être probablement on a quelques perspectives mais ce sont des partenariats financiers globaux qui nous sont tout à fait utiles pour différents projets euh, sinon, les cotisations des collectivités, euh, on les traite au, au minimum. Le conseil, le conseil d'administration vient de décider de mettre à la réflexion, non, pardon, le bureau vient de décider de mettre à la réflexion la question, euh, la révision de ces cotisations. Il ne s'agit pas du tout d'augmenter, mais probablement de, de, de, de préciser les choses, notamment pour les EPCI, etc. Euh, et donc, pour le moment, c'est 6 centimes d'euros par habitant, ce qui fait une fourchette, en gros, de 48 euros à 7000 000 euros, selon la taille des collectivités, ce qui est dans les budgets euh, plutôt bas des, des cotisations des associations d'élus généralistes, vous le savez, pour ceux qui y sont inscrits. Euh, voilà, donc les partenaires, j'en ai parlé. Également, vous dire que donc, euh, Ville Internet, comme elle n'est pas fiscalisée, eh bien, euh, est amenée dans certaines situations sur certains projets à gérer euh, notamment de la TVA, pour parler très, très comptablement, et euh, donc à créer une filiale à 100%, ce qui signifie que la filiale elle, a les mêmes règles et, et obéit au bureau de l'association. Euh, C'est une toute petite structure, euh, y compris en chiffre d'affaires, qui, qui est inférieure à, largement inférieure à 50 000 euros euh, et qui qui euh peut supporter donc des, des prestations spécifiques euh, liées aux projets qu'on peut porter. Euh, voilà, également, donc, euh, éventuellement, euh, les espaces pour les entreprises qui contribuent aux événements, puisqu'on a l'expo notamment au moment de la cérémonie de remise des labels. Et puis, euh, les futurs abonnements qui sont en train d'être mis en place à Source de confiance pro. Alors, euh, Source de confiance, on va en parler régulièrement, mais on vous invite à nous solliciter pour vous faire des présentations pour vous, vos équipes. Euh, on est très fiers de ce dispositif qui permet d'accéder de, de, à des ressources et sont uniquement publiques et universitaires, donc qui, qui nettoie les, les, les gros moteurs de recherche, notamment Google, de toute la publicité et du reste, pour rester sur des, sur des sources euh, fiables dites « de confiance » et puis la formation des élus alors on travaille moins à la formation à proprement parler même si on a une équipe de trois formateurs aujourd'hui qui, qui ont montré et fait leurs preuves. pour plusieurs d'entre vous qui ont participé à ces formations vous pourrez le, le, le, le, le préciser enfin le, le démontrer vous l'avez vécu et donc c'est aussi un échange entre pairs guidé sur des thématiques spécifiques et vous avez un programme de formation qui va vous être présenté aussi et qui contribue également à la vie de l'association. Voilà, mais surtout à la vie de l'association au sens de l'acculturation la, de la, générale qu'on fait ensemble par l'échange d'expérience. Voilà ce que je voulais rappeler rapidement euh, et je laisse la parole, euh, je pense, à Florence, puisque nous avons ce binôme aujourd'hui. Oui, oui. Donc, Absolument, je prends le relais pour continuer à, à parler euh, sur les, les actualités euh, de cette année Ville Internet, car euh, euh, l'action de Ville Internet, en, en plus du, du label et du congrès dont je vais vous parler, ce sont aussi des activités tout au long de l'année que nous organisons conjointement avec nos partenaires. Donc, cette diapositive, elle a justement le but de vous présenter les actions que nous avons déjà menées euh, cette année et celles que nous avons prévues de, de mener dans les, dans les mois qui suivent. Alors, d'abord, Parlons de l'actualité, justement, nous venons de faire paraître... Un six pages, une publication qui s'appelle Numérique et gestion de crise locale, des enseignements pour penser l'avenir des villes. C'est un travail que nous avons mené depuis la fin de l'année dernière avec l'association Ville de France, donc un focus sur les villes moyennes et qui vise justement à, à retranscrire la centaine de contributions que nous avons reçues des collectivités qui nous ont fait part de la façon dont elles ont utilisé le numérique dans leur gestion de crise, avec également un regard d'experts à la consulter en ligne sur notre site et aussi de façon papier si vous le souhaitez parmi les autres sujets évidemment qui sont en plein dans notre actualité contemporaine c'est les enjeux de la transition écologique vous l'avez vu depuis l'année dernière depuis le ce dernier label nous avons donc lancé en partenariat avec l'institut numérique responsable verte qui vise justement à, à distinguer les collectivités qui ont mis en place une politique publique numérique de transition écologique et donc nous avons souhaité au cours de l'année poursuivre la réflexion approfondir donc en partenariat avec des villes adhérentes qui ont donc cherché à, à, à se distinguer aussi sur ces actions et donc c'est pour ça que nous étions virtuellement à grenoble en avril dans le cadre de la biennale des villes en transition et juste maintenant le 10 juin accueilli par strasbourg dans le cadre donc de la semaine européenne du numérique responsable qui nous a permis à la fois de mettre en avant les villes qui ont déjà été distinguées et de continuer avec les autres à poursuivre sur la mise en place d'actions concrètes. Le numérique éducatif, on en a parlé actuellement directement avec, avec Rémi Chantron. C'est évidemment un sujet de fond et nous venons également de créer un groupe de travail spécifique qui est piloté par Anna Angeli euh, avec les élus pour approfondir euh, nos travaux. Euh, également, un autre sujet qui a su euh, prendre sa place dans l'actualité, c'est évidemment la question de l'inclusion sociale et de la fracture numérique. Nous venons de, de mener euh, en partenariat avec l'association Ville et banlieue, une réflexion sur euh, comment elle se produit, comment elle, elle, se, elle, se, elle, se, elle est à l'œuvre et comment on peut justement, euh, à partir des actions numériques que mettent en place euh, des villes, parfois avec des faibles budgets, pallier à ça et, et continuer à, à garantir cette médiation. C'est une réflexion que nous allons poursuivre aussi dans le cadre du Congrès. Alors, parmi les choses... Qui sont à venir, évidemment, nous serons comme chaque année à Rurality, qui va se tenir cette année en août, avec la thématique de la jeunesse et du numérique, où nous ferons intervenir des, des jeunes élus pour qu'ils puissent parler avec nous sur leurs initiatives en matière de, de numérique rural. Euh, la question de la participation euh, citoyenne, et, euh, nous, nous avons lancé, et, et vous en saurez euh, plus dans quelques, dans quelques semaines, avec notre partenaire, l'association Débalab, une cartographie des initiatives mises en place par les collectivités pour euh, continuer la participation citoyenne avec le numérique. Donc, le but, c'est que ces actions puissent être mises en valeur dans l'Atlas. Vous en saurez plus euh, très bientôt. Et puis, le fruit d'un gros travail que nous avons lancé euh, depuis les dernières élections municipales l'année dernière, c'est le recensement de l'ensemble des élus au numérique de France. C'est un travail que nous avons mené avec la FNCCR pour constituer donc le premier annuaire national qui va recenser un petit millier d'élus au numérique, qui soient de compétences locales, euh, intercommunales, euh, régionales, départementales et aussi syndicales et, euh, et donc cet annuaire sera lancé dans le cadre du congrès des élus au numérique. Merci, Florence. Je voudrais juste te remercier particulièrement parce que nous avons pu mener de front ces différents sujets qui, vous l'avez vu, sont tous d'actualité importante. Et grâce à ta présence, grâce à l'énergie que tu as mis dans cette première année quasiment de collaboration, enfin, au titre officiel, ça fait deux ans déjà qu'on parle et qu'on qu commence à travailler ensemble, mais je voulais souligner parce que sans ta présence, on ne serait pas arrivé à mener tout ça de front. Et ça a été fait et c'est un succès, c'est bien abouti et j'en suis très heureuse. Voilà, donc je tenais à le dire. Évidemment, juste aussi, ces sujets ne sortent pas de simplement nos esprits euh, ou des opportunités, mais bien de la réflexion qu'on mène et des échanges qu'on a avec les collectivités euh, membres euh, et non membres, parfois d'ailleurs. Et donc, euh, on vous invite bien sûr à contribuer, à participer. Euh, et notamment, le Congrès va servir à ça, c'est-à-dire à se positionner sur des problématiques qui effectivement sont politiques, au sens où elles ont une influence sur la vie quotidienne des Français. Merci, c'est effectivement un plaisir de souffler bientôt ma première bougie auprès d'Internet à partir du 1er juillet. Alors, Michael, tu peux peut-être juste revenir à la, à la diapositive précédente avant qu'on m'embraye sur le label. Euh, c'est la diapositive d'un ensemble de nos partenaires. Euh, nous avons euh, les partenaires, euh, qu'on appelle grands partenaires. Vous avez entendu parler de, de donc Rémi Chintron, également euh, euh, Eric Thibault pour la Banque française mutualiste. Alors, on a aujourd'hui un partenariat avec euh, le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également été soutenus dans le passé par d'autres ministères, comme celui de la cohésion des territoires, ou bien le ministère des Affaires étrangères. C'est pour nous un très important de garder ce lien avec les, les, les services de l'État. Et donc, c'est une évolution aussi au fil du temps. Et en plus des grands partenaires, donc la Mutuelle nationale, des territoires que vous connaissez. Nous sommes également en partenariat avec l'ensemble des associations des élus euh, que vous connaissez évidemment, qu'ils soient donc petites, grandes, rurales euh, ou bien euh, d'Île-de-France. Et nous avons signé également en fin d'année dernière un partenariat avec le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, le SNDGCT de la région Normandie et donc l'Institut du numérique responsable dont j'ai déjà parlé dans le cadre de notre partenariat autour de la Robasse Verte. Parlons maintenant du Congrès, avant de laisser la place à, à mes collègues pour qu'ils continuent aussi de, de présenter les différentes actions. Donc, le Congrès va, te, va se tenir pour la troisième édition le 7 octobre prochain. Euh, C'est un rendez-vous euh, majeur pour, pour l'activité de l'association. Il vise justement à rassembler les élus au numérique pour qu'ils puissent contribuer ensemble à l'élaboration d'une motion, une motion, euh, une motion euh, qui est rédigée collectivement et qui, euh, et qui, donc après, est présentée de façon euh, officielle au, au gouvernement mais c'est aussi le fruit euh, d'un processus tout au long de l'année euh, justement animé par ces rencontres thématiques dont on vous a parlé et avec une contribution un espace de contribution auquel vous pourrez participer dès la mi-août et euh, j'en je, ai fini pour moi et je laisse donc euh, la parole à euh, mes collègues mais je vois que monsieur Dionisio vient de se connecter. Euh, nous avions prévu effectivement à 16h15 d'organiser la signature de la, la convention avec la, la Banque française mutualiste dont on nous a parlé virtuellement Eric Thibault. Peut-être justement, puisqu'on est dans le cadre des partenariats, on pourrait procéder à cette signature virtuelle avant de, de continuer dans nos échanges. Euh, Mathieu, Monsieur Dionisio, si vous êtes parmi nous. Oui. Alors, pour ma part, oui. Mini oui, de la convention. On peut donner peut-être la parole à, à monsieur Dionisio, qui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous quelques, quelques minutes, et puis peut-être dire trois mots de, de ce partenariat. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement. Je suis, je suis particulièrement ravi de, de, déjà d'être avec vous aujourd'hui et de, de procéder à la signature de ce, de ce partenariat. Je suis également ravi de poursuivre, de poursuivre avec Ville Internet cette, cette excellente initiative hein, qui, qui va vraiment permettre d'accompagner le, le maximum de nos concitoyens à cette, à cette initiative, notamment dans le contexte actuel. Hein, je pense que... Le, la, la, la période que nous avons tous passée nous montre vraiment la pertinence de, de, de cette initiative et je suis particulièrement fier de, de, de pouvoir vous accompagner au nom de la Banque française mutualiste. Et je signerai avec plaisir ce nouveau ce partenariat. Merci, merci beaucoup à la fois pour ces, ces mots et votre présence à nos côtés, aux côtés de, de l'association Ville Internet, la Banque française mutualiste a, a tout son rôle et, et nous essayons pour notre part de de mener à bien les, les actions qui nous, sont, euh, qui nous sont confiées. Alors, je, je, je crois qu'il nous était euh, demandé, monsieur, d'imprimer de, euh, cette, euh, cette convention. Pour ma part, bon. <rire> je l'ai fait, c'est là. là. C'est euh, bien les... là et que vous pouvez voir ma signature également. Voilà, voilà. Les choses sont bien réelles. L'époque voilà. voilà. du virtuel, non, effectivement. Uniquement, non uniquement symbolique, hein, ce n'est pas imaginaire, c'est bien réel. Et je me mets pour <rire> ma part également à la dernière page que je signe avec plaisir, mais nous ferons cela de manière euh, sur, enfin, sur le papier euh, également mais sur le même euh, exemplaire après, euh, très prochainement. Bravo, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous. Et à très bientôt, de visu, je l'espère. Également. <rire> Au revoir. Au revoir.